La défense est restée statique hein, du côté du MC Oran, en regardant cette balle passer et qui est venu euh, mourir dans les pieds de euh, Bakayoko, qui n'avait plus qu'à la pousser au fond des filets. Euh, 3 buts à 0 et ça va être compliqué pour le MC Oran euh, de revenir dans ce match. Encore un changement avec euh, l'entrée de Murtar, Hicham du côté du MC Oran et la sortie de Bagneto, également sortie sous l'ovation des supporters pour vous dire que beaucoup de fair play euh, du côté des supporters de la aura voilà, ici aujourd'hui. Ah là là là là, le coup de Mathieu pour cette équipe du MC Oran, avec ce troisième but à 10 minutes pratiquement avant la fin de, cette, de ce match, sans compter les en mort. Allez, on va voir ce qu'ils vont faire les Oranais sur cette action, le dribble, le centre, Aoued. Ah, ouais. ah il a trop temporisé ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait Encore une fois, le centre Ahoued, ouais, ce sera pour euh, ce point. Ah, il a vu l'occasion de frapper à Awed, il était isolé, il a manqué sa frappe instantanée, il n'y a pas pensé, il a voulu dribbler. Euh, nos amis, euh, la frappe de Sayah, nos amis techniques euh, bien sûr de la régie euh, mobile qui appelle le déplacement d'Oran. Alors on revoit l'action de Sayah, on aimerait bien revoir cette action ah, de joueur à, du joueur à Wed qui aurait pu réduire la marque Il n'avait pas trop temporisé dommage dommage une action euh, ratée pour le MC Oran allez le ballon toujours pour les joueurs du MC Oran avec euh, ce ballon pour euh, le numéro 37 s'était coupé et récupéré par Bakayoko. Et le haut les deux supporters. Ah, elle était coupé, Bien surveillé par le défenseur. Aoued. Ah ouais. Aoued ah ouais, qui joue avec Dagoulou. Dagoulou qui garde le ballon. Dagoulou est seul et il perd le ballon. Récupéré par Kaya et par Bousmaha, et il obtient la faute, et le changement troisième du côté de la GESA.